Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo écriture, euh, puisque alors, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quelle était ma routine d'écriture, ou si j'avais des conseils d'écriture, ou parler d'écriture, des trucs comme ça. Euh, c'est quelque chose qui revenait souvent. Euh, du coup, euh, je me suis dit que j'allais vous parler un peu de ma routine euh, d'écriture. Euh, si, euh, vous allez voir, euh, routine... Euh, est-ce que c'est vraiment une routine que Je ne sais pas. J'ai quand même des petites habitudes en termes d'écriture, euh, des choses qui m'aident à me mettre en condition et à me préparer psychologiquement à écrire et qui font que j'avance mieux. Et alors, la première de ces choses, c'est euh, d'écrire à mon bureau et d'écrire surtout sur euh, mon ordinateur. Je peux écrire parfois quand je suis en voyage, sur ma tablette ou j'ai un petit clavier, etc. Euh, écrire éventuellement sur un autre ordinateur que le mien, euh, mais j'arrive vraiment à me mettre dans le mood et à produire des écrits de qualité et surtout assez rapidement, c'est-à-dire pas en écrivant 100 mots en une heure, quand je suis à mon ordi, sur mon clavier, sur mon ordinateur. Je pense que c'est purement psychologique et j'adorais pouvoir genre écrire partout avec n'importe quoi, même sur téléphone, dans le métro, mais c'est pas le cas. Donc voilà, la première de mes routines c'est de me mettre à mon ordinateur avec mon clavier chez moi. Je J'espère pas que quelqu'un qui mange ou qui boit euh, quand j'écris, euh, sinon ça me déconcentre en fait, si j'ai des gâteaux, du thé ou du jus d'orange ou n'importe quoi, euh, bah soit je vais pas le manger en fait, soit ou ne pas le boire et du coup le thé va refroidir pendant euh, 25 ans. Euh, soit en fait, du coup, je me concentre sur ce que je mange euh, et du coup, j'écris pas. Euh, donc voilà, c'est pour moi une distraction la bouffe, le thé, les trucs comme ça. Donc euh, voilà, il n'y a rien sur mon bureau. Euh, éventuellement, quand je fais des pauses, par contre, là, je me fais un thé, là, je mange des cookies, là, voilà. Euh, mais sinon, voilà, pas de distraction d'alimentaire ou, euh, ou de boisson. Je peux écouter de la musique quand j'écris euh, j'ai parfois des playlists de travail un peu spécifique que je me fais, où je sais que ça rentre un peu dans l'ambiance euh, du récit, ou alors que ça correspond au personnage, et du coup voilà ça me met un peu dans le mood. Ou alors j'utilise des, des playlists toutes faites, euh, type Spotify, genre euh, Working, euh, Concentration, enfin voilà, des, des trucs euh, un peu tout faits, qui sont plutôt pas mal pour, pour écrire. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, j'évite d'écouter des chansons en français, euh, parce que sinon en fait j'écoute les paroles. Et, euh, et du coup ça me déconcentre et du coup je, je me mets à chanter ou à écouter la chanson au lieu d'écrire. Euh, donc soit des choses sans paroles, c'est vraiment mieux, ou alors des trucs en anglais ou en allemand ou en coréen, ou qu'importe, euh, où du coup j'arrive à me détacher euh, du texte. Je peux utiliser aussi parfois des, des trucs de, de son. Euh, je vous mettrai le lien de celui que, que j'utilise. Euh, en gros, c'est un, un site où vous pouvez mettre des bruits d'ambiance. Et euh, moi, je sais que ça peut m'aider. Enfin, genre, il y a des bruits que j'aime bien, le bruit de la pluie, le bruit euh, des cafés avec les tasses et des, des, des gens qui parlent très bas et on n'entend pas bien. Enfin, c'est des bruits de, de concentration qui, moi, m'aident. Alors après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. Euh, mais... Ayant eu à un moment, j'avais l'habitude d'écrire dans des cafés, du coup ça me replonge un peu dans cette ambiance là où j'allais écrire dans des cafés avec mon ordinateur portable et tout euh, quand j'étais à Paris. Je vous mettrai celui que j'utilise euh, parce qu'il est pas mal euh, si vous avez envie d'essayer. Euh, mais sinon, le silence c'est bien, euh, c'est bien, ça aide euh, à se concentrer en vrai. Et puis euh, souvent euh, la musique. En plus, c'est sur les mêmes playlists qui passent en boucle, parce que je suis du genre à écouter un peu les mêmes chansons. Au bout d'un moment, ça me fait mal à la tête, j'en ai marre, donc je coupe tout et j'écris dans le silence, et c'est très bien. Sur mon ordinateur, sur mon clavier, à mon bureau, sans bouffe, sans thé, euh, sans physique. <rire> c'est minimalisme. Ensuite, pour ce qui est du temps, euh, bon, je peux écrire à peu près n'importe quel moment de la journée. Euh, que ce soit le midi pour ma pause ou très tôt le matin quand je me réveille ou le soir quand je rentre. Ça, il n'y a pas trop, de, pas trop de conditions. Mais euh, j'aime bien me timer en général dans le sens où, euh, pas genre compter combien de, de temps je mets, mais genre me dire, bon voilà, là j'écris 30 minutes, là j'écris une heure, là j'écris 15 minutes parce que c'est moins impressionnant que de dire bon bah ben, je vais écrire tout l'après-midi. Et surtout ça me cadre un petit peu, et je suis quelqu'un euh, qui a plutôt euh, besoin de cadre, euh, sinon je fais n'importe quoi, et je me mets à regarder Twitter pendant deux heures et demie. <rire> ce qui marche plutôt bien avec moi c'est la technique du sablier, que j'ai découvert avec Samantha Bailey, où en gros euh, on utilise un sablier de 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, et en gros tu le retournes, et euh, je sais pas moi, il y a ce, ce bruit là du grain de sable qui tombe dans le sablier, qui m'aide à me concentrer au début et qui m'aide à me dire, ah là c'est bon, je commence à écrire. Je... Voilà, c'est comme ça. Euh, et donc en général, euh, voilà, soit j'écris jusqu'à la fin du sablier et j'arrête quand c'est terminé ou, enfin, ça arrive que genre bah, je suis partie et du coup bon, voilà le sablier est fini mais je continue à écrire parce que je suis dans ma lancée quoi. Mais voilà, ça m'aide à me dire bon, euh, Allez, t'écris 15 minutes, là, et puis si c'est plus, tant mieux, et si ça s'arrête à 15 minutes, ça s'arrête à 15 minutes. Sinon, il y a la technique aussi de la World War, euh, qui est pas mal, euh, mais là, bon, du coup, c'est plus pendant le nano vaimo euh, où les gens se retrouvent pour écrire, etc., où euh, tout le monde se dit, bon, voilà, j'ai écrit 10 minutes, j'écris une demi-heure, tout le monde écrit en même temps, et à la fin, chacun dit euh, combien de mots il a écrit. Euh, ça, c'est pas mal aussi, écrire en groupe euh, avec des World War, euh, j'aime bien, ça marche bien avec moi. Et donc, toujours dans l'optique de me créer une sorte de routine pour écrire, euh, je fais le plan de mes chapitres avant de les écrire. C'est-à-dire que euh, voilà, il y a mon chapitre où je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Euh, genre, bah, il y a Machin et Machine qui se rencontrent et ils vont boire un verre et euh, ils découvrent que... Euh, machine euh, a menti euh, sur... je sais pas quel truc... enfin bon bref. Il y a l'action principale du chapitre et ensuite, ce qui marche très bien, c'est quand je prends le temps de découper les actions et de dire voilà, là ils arrivent dans le café. Euh, là, il parle de telle chose en particulier euh, Ensuite, il y a tel truc qui attire leur attention Voilà, j'essaye de détailler comme ça euh, C'est pas forcément très long Mais ça me permet d'avoir le déroulé de mon chapitre Et quand j'écris, du coup, euh, je vois Ah bah après, il parle de ça Et du coup, hop, je peux commencer à écrire le dialogue, etc. Et ah là, il y a un truc qui arrive, hop, je continue Et ça m'aide beaucoup Je le fais pas tout le temps mais je me rends compte qu'à chaque fois que je fais ce travail de me poser 10 minutes la veille ou la semaine d'avant à préparer un petit peu les chapitres que je vais écrire euh, par la suite, et bah ben ça marche tout de suite mieux quoi. Voilà. Voilà mes, mes routines d'écriture, enfin je sais pas si c'est vraiment des routines, mais bon voilà mes petits trucs pour me mettre en condition et pour faire en sorte que ensuite j'écrive bien et j'écrive mieux et j'écrive plus rapidement et que je passe pas des heures là, des heures et des heures sur la même phrase là, et que ça sert à rien et je perds mon temps. Évidemment chaque écrivain est différent et a ses propres routines donc je sais pas si genre si vous faites comme moi ça va vous aider ou pas quoi, mais euh, bon vous pouvez toujours essayer. En tout cas moi c'est ce que j'ai beaucoup fait au début quand j'apprenais à écrire c'était bah j'ai plein de techniques d'écriture et puis j'ai vu ce qui me convenait le mieux euh, donc voilà je vous invite à faire pareil à voir ce qui vous convient le mieux si vous avez d'autres questions par rapport à l'écriture si vous voulez que je parle d'autres sujets en particulier n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires Puis je... Si je peux faire des vidéos sur le sujet, euh, je vous renvoie aussi vers mon blog mademoisellecordelia.fr euh, où il y a plein de conseils d'écriture et pareil, euh, c'est des conseils que je donne, des choses qui marchent avec moi, mais peut-être qu'avec vous ça ne marchera pas et peut-être que c'est pas adapté à votre manière d'écrire, mais vous pouvez toujours regarder, et ça peut toujours vous donner des idées. Euh, donc voilà, euh, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous, tout ça, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ou cette fois, j'espère, le soleil ne fera pas n'importe quoi, il y aura pas. Plein de nuages, oh, horrible. Bref, ouais, bye bye.